Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. questions sans détour politique ce soir, puisque nous allons parler des législatives singulièrement avec les choix des socialistes pour les quatre circonscriptions de Guadeloupe. Et notre invité ce soir, c'est le premier secrétaire fédéral des socialistes en Guadeloupe. Olivier Nicolas, bonsoir. Bonsoir, Laurent Chandon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, invitation. Votre parti s'est réuni et ça y est, a pris sa décision quant aux quatre candidats qui seront soutenus ou investis dans les quatre circonscriptions. Mais avant d'en parler, il y a eu cet accord national avec la France Insoumise qui a fait débat pendant ces 15 derniers jours. Est-ce que c'est le retour de la gauche plurielle, Olivier Nicolas On peut l'appeler la gauche plurielle, on l'a appelé l'union de la gauche. Quoi qu'il en soit, c'est le retour d'une volonté partagée des forces de gauche euh, de discuter, de parler, ce qu'on n'avait pas fait depuis... Euh, d'une dizaine d'années, et c'est vrai que ça faisait 25 ans qu'il n'y avait pas eu un accord en vue d'une élection nationale. Euh, oui, se reparler, faire le point sur nos différences, s'apercevoir peut-être qu'il y en a, incontestablement, sur la question européenne, sur divers sujets, effectivement, qui ont pu nous opposer, et en même temps, de voir qu'il y avait des convergences entre le programme d'Anne Hidalgo, notre candidate, qui n'a pas reçu le soutien que nous espérions, et puis le programme des écologistes, le programme des insoumis et euh, le programme des communistes. Des actions sur, euh, sur euh, le pouvoir d'achat, une même analyse sur le fait que les solutions néolibérales qu'on applique euh, au niveau national, au niveau européen, ne sont pas les bonnes et, euh, et qu'il faut absolument euh, changer, réorienter la politique. Et, euh, et oui, effectivement, ça nous a obligés, nous-mêmes, à faire une clarification. Et oui, c'était facile de, de déterminer l'adversaire pour tout un chacun. Quelle est la différence entre l'alliance pour l'échéance électorale et l'alliance peut-être gouvernementale demain pour moi, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, c'est un seul et même accord qui a été signé, un accord programmatique sur des, un socle de combat commun, sur le pouvoir d'achat, sur l'augmentation du SMIC à 1 400 euros, le refus de, de repousser la, la retraite à 65 ans, mais surtout du coup de, de travailler pour d'abord les, les carrières longues, les carrières pénibles, d'aller à la retraite à 60 ans, de revenir à, ce, à cette mesure qui avait été prise en 1981. On est le 10 mai aujourd'hui. C'est une, une date très symbolique. Et donc effectivement, il y a, il y a ces, ces Engagements-là. Il y a des engagements très forts pour les Outre-mer, euh, l'égalité réelle. Il y a des engagements très forts euh, sur euh, le, la, la réforme fiscale de manière à avoir une fiscalité plus juste. Et puis, euh, d'une manière générale, l'envie le, de, de lancer un, un message et de dire aux électeurs, aux citoyens, qu'on a, qu a entendu. On a entendu leur cri, euh, qui, euh, qui est un cri de détresse parce que beaucoup de gens se sentent abandonnés, beaucoup de gens sentent que les services publics ne fonctionnent plus, que l'école ne remplit plus sa mission et qu'il faut un authentique programme de gauche pour y répondre. Eh bien, la Nouvelle Union... Euh, populaire, écologique et sociale, euh, c'est cette tentative de nous rassembler. Alors, ça n'a pas été facile. Ouais, c'est que... pas facile, même à l'échelle nationale. On voit sur certains territoires qu'il y a encore des tensions. Alors, pour la Guadeloupe, on y revient. Vous avez trouvé donc des accords et vous êtes, ça y est, en campagne avec quatre euh, candidats investis dans les quatre circonscriptions. On commence avec la première circonscription. Euh, où la France Insoumise est représentée, vous avez décidé de soutenir dès le premier tour euh, Nadège euh, Montout qu'est-ce qui a aiguillé ce choix C'est le symbole de l'alliance nationale qui se traduit localement Écoutez, moi j'ai euh, pris contact avec la France Insoumise alors que l'accord n'était pas signé au niveau national pour, euh, pour dire à ses camarades, puisque pour beaucoup on avait déjà milité ensemble, fait des campagnes ensemble, on était au régional ensemble. Et c'est, je crois, la première fois d'ailleurs qu'il y avait une alliance euh, dans une élection régionale, et là, le seul endroit au niveau national où il y a eu une alliance entre les socialistes, les écologistes et, euh, et les insoumis. Alors oui, j'ai proposé euh, aux insoumis de discuter, de voir si on pouvait, alors que nous n'avions aucunement l'obligation de le faire, puisque, comme vous l'avez dit, l'outre-mer était en dehors de l'accord électoral, même si l'accord programmatique s'impose à nous tous, euh, pourquoi on n'essaierait pas de trouver des convergences et, euh, et nous avons une circonscription la quatrième où le, les socialistes sont sortants. Euh, la, les insoumis sont en conquête, euh, on respecte ça, ils seront dans, les, dans, dans, dans un certain nombre de circonscriptions bah pourquoi nous ne ferions pas cause commune ensemble euh, dans une circonscription euh, en soutenant les insoumis et dans une circonscription où ils pourraient nous soutenir à savoir oui. la quatrième circonscription il y avait beaucoup de candidatures à gauche dans cette première circonscription, on peut y voir euh, un premier tour pour euh, épurer les choses et se, sans doute se retrouver autour d'une candidature au deuxième tour sur la démarche qui a été la nôtre depuis le départ c'est la clarté sur la ligne politique oui. euh, j'avoue que euh, effectivement, il y a d'autres candidatures de, de mouvements du mouvement la frappe hein, que, que vous connaissez, euh, qui est un mouvement avec lequel nous avons l'habitude de travailler, nous avons déjà travaillé, mais euh, sur cette élection législative en particulier, nous voulions une clarté sur où est-ce que vont siéger les députés qui seront élus Quelles seront leurs affiliations politiques euh, Je suis au regret de, de constater que euh, les candidats de la frappe ont fait le choix bon, pour eux c'est légitime hein, de, de la liberté, de ne pas vouloir s'enfermer euh, dans, dans une alliance ou dans un accord politique qu'ils peut-être n'approuvent pas euh, donc ils ont gardé leur liberté mais du coup les socialistes ne sont pas en situation de les soutenir au premier tour. En revanche avec la, la France insoumise nous aurions pu envoyer un candidat mais l'idée est vraiment celle c'était notre objectif sur l'ensemble des circonscriptions. C'est de dire la gauche souffre de sa division, souvent elle perd parce qu'elle est divisée. Aujourd'hui essayons de se rassembler oui. autour des meilleurs candidats et dans la première circonscription il nous a semblé que dans le, fruit, dans le, dans, dans le prolongement de l'accord national oui nous pouvions soutenir euh, Nadège Montoute qui est une, euh, qui est une femme euh, d'engagement, qui est une femme qui est dynamique et qui a une femme, une capacité à comprendre les enjeux aujourd'hui les insoumis ont fait une superbe campagne présidentielle il faut leur reconnaître ça et donc nous avions envie, oui, de faire cause commune sur cette circonscription. En tout cas euh, pour, on va y arriver hein, sur la deuxième, la troisième et la quatrième, mais il y avait cette volonté de clarté du candidat élu demain qu'il siège en tout cas à gauche de l'hémicycle. Vous savez, la Guadeloupe, euh, depuis plusieurs années, euh, vit un peu au rythme des, des fluctuations politiques des uns et des autres. Euh, les fluctuations, les trajectoires politiques qui, euh, qui évoluent, ce n'est pas un problème en soi. Ce qui est embêtant, c'est qu'on ne sache pas finalement où on est. À force de vouloir être partout, on est nulle part. Et c'est vrai que sur cette élection-là, notre principale demande par rapport à ceux qui sollicitaient notre soutien, c'était de dire « afficher clairement où vous êtes, affichez clairement ce que vous voulez faire ». Ça ne veut pas dire être sectaire, ça veut dire être en mesure de dire « voilà, je vais m'engager » pour ces mesures-là, et dans une optique particulière. À force d'être vraiment dans une recherche permanente, d'être dans le consensus, euh, c'est nous-mêmes nous-mêmes, on, est, on, est, euh, on, on aime la Guadeloupe. Non, je suis désolé, nous pensons aujourd'hui qu'aimer la Guadeloupe, c'est un prérequis absolu pour tous les candidats, mais ce n'est pas une ligne politique. La ligne politique, c'est de dire, voilà, je me bats, pour éviter que les solutions néolibérales de M. Macron soient appliquées cinq années de plus. Vous parlez de ceux qui vous ont sollicité pour ces investitures, mais est-ce que le PS avait aujourd'hui en Guadeloupe la possibilité d'envoyer ses propres candidats dans les quatre mais, circonscriptions. Mais, mais, mais bien sûr, nous ouais. aurions pu. Euh, la, la seule chose, c'est de se demander est-ce que, même dans une optique de reconstruction, c'est intelligent de le faire Nous, nous pensons que l'heure est grave. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre encore cinq ans que M. Macron déploie ses politiques avec l'aide, avec le soutien euh, d'un certain nombre d'élus guadeloupéens qui ont fait le choix, et c'est légitime, encore une fois. Alors, ils vont peut-être essayer de camoufler leur positionnement, de dire que, finalement, ils ne sont pas macronistes, qu'ils ne sont pas en marche, qui ne sont pas à renaissance, puisqu'on change de nom oui, oui. en permanence. Nous, nous voulons de la clarté politique. On a trop souffert de ceux qui sont, d'un côté ils disent qu'ils sont à gauche et puis ils finissent à droite. À un moment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on sache précisément pourquoi on se bat. Nous, nous nous battons très clairement pour qu'il y ait une cohabitation, pour qu'il y ait une majorité euh, différente de celle que porte Les Emmanuel Macron. Oui, le, clair. Schéma, le schéma est clair. Et Christian Baptiste, dans la deuxième circonscription, y euh, répond. Christian Baptiste est quelqu'un avec qui on a travaillé depuis plus de 20 ans. C'est un camarade, on a pu ne pas se trouver par moment, euh, mais lui, par exemple, a pris ses engagements-là très clairs. Il est opposé à Emmanuel Macron, il siégera sur les bancs du groupe socialiste, et c'est dans cette optique-là que nous, nous nous inscrivons dans, le, dans, dans, dans cette construction d'une majorité alternative, d'une politique alternative. et Il n'y a pas d'ambiguïté euh, là-dessus, et donc à partir du moment où il prenait ses engagements-là, nous ne pouvions pas faire autrement que de le soutenir. En plus, je voulais si le D'autres dis... candidatures pourraient se dessiner à gauche de l'échiquier dans cette circonscription. On pense à Michel Tola. par Tout exemple. Tout à fait, mais ouais. ce, ce que je vous dis, c'est que l'objectif, c'est aussi de gagner. L'objectif, c'est aussi de porter euh, euh, à l'Assemblée la, des députés qui ont fait leur preuve dans leur capacité à à, à gérer les, les dossiers compliqués. Euh, Christian est un maire, est un maire expérimenté, ça a été un conseiller départemental, un conseiller régional, globalement, euh, c'est quelqu'un qui sait gérer. Donc on lui fait cette confiance-là. Bien sûr, euh, on pourra toujours dire que à telle ou telle élection, on n'a pas su se retrouver. Moi, je, depuis que j'ai été élu à peu près il y a six mois, euh, j'ai fait le choix de réconcilier les familles de la gauche. J'ai fait le choix de tendre la main parce que je pense que nos divisions nous ont fait mal. Aujourd'hui, il y a un besoin de gauche en Guadeloupe, il y a un besoin de justice sociale, il y a un besoin qu'on se, qu se batte pour les personnes les plus en difficulté dans le pays. Et c'est la gauche qui peut répondre à, ce, à, à cette, à cette euh, problématique. Et dans la troisième circonscription, c'est donc Sylvie Chamougon-Anneau qui reçoit là, le mot est fort, l'investiture du parti. Ce n'est pas un soutien. Oui, parce que Sylvie Chamougon, aujourd'hui, n'appartient pas à un parti politique. Euh, aujourd'hui, euh, nous sommes après euh, près de trois ans ou même, même quatre ans où nous cheminons ensemble. Nous avons fait campagne pour les municipales avec elle, nous avons fait campagne au régional, elle s'est inscrite dans le groupe Pays Guadeloupe, elle était euh, parmi les premières de, de, de, de notre liste, et nous avons cette convergence euh, politique qui, euh, qui s'est construite. Alors bien sûr... J'ai déjà entendu, on va me dire, ah oui, mais elle vient de la droite. Mais moi, je préfère ces trajectoires-là. Le sujet des trajectoires politiques, c'est toujours de se dire que ce qui est important, c'est où on se trouve aujourd'hui, pas là où on était il y a dix ans. Ouais. Euh, on a le droit d'évoluer, on a le droit de, de considérer que les bonnes réponses sont à gauche de l'échiquier politique. Et Sylvie Chamongon fait ce choix sans ambiguïté, elle aussi, elle a pris l'engagement de siéger euh, au sein du groupe socialiste, dans l'optique euh, de, de construire une majorité alternative, et je vais même vous faire une confidence, vous le savez peut-être, elle avait parrainé, Jean Luc Mélenchon. Oui. Donc elle est aujourd'hui euh, clairement marquée dans, dans ce camp politique. Elle est dans le, la volonté. Il d'ambiguïté. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y en aura pas non plus dans la quatrième circonscription. Alors c'est un nom qu'on a beaucoup évoqué dans les relations avec euh, la fédération du PS en Guadeloupe. Ça se concrétise, j'ai envie de dire, aujourd'hui avec Élie Califère. Non, ça se concrétise depuis 20 ans. Warren oui. Charbon, avec Élie avec Califère. Non, euh, s'il si y a bien une circonscription, nous aurions eu la possibilité d'envoyer non pas un, mais on pouvait envoyer 4, 5 candidats. Mmh. C'est c'est une circonscription à laquelle nous avons quatre maires aujourd'hui. Nous avons une parlementaire sortante, nous avons des élus municipaux, régionaux, qui ont, été, qui ont très, très bien pu être d'excellents candidats aux législatives. Encore une fois... Rassembler la gauche, c'est pas simplement un mot. Il faut à un moment donné être capable de se dire quel est le meilleur pour gagner. André Attala nous a fait savoir qu'il était disponible, il se mettait à la disposition de son parti. Néanmoins, dans une discussion qui a été franche, qui a été ouverte avec l'ensemble des camarades, nous avons fait le constat euh, que le travail qu'il a engagé de redressement de la ville de Bastère, le chef lieu de la Guadeloupe, qui a été sinistré par quelqu'un qui d'ailleurs, euh, par une famille politique et quelqu'un qui sera probablement candidate aux législatives, euh, euh, en, en conscience, en sagesse et en responsabilité, André a fait le choix de rester à la mairie parce qu'il a ce travail de redressement à poursuivre. Et évidemment, dans la discussion, Elie Califer qui a fait savoir qu'il était euh, candidat, qui a sollicité euh, le, le soutien de la fédération, qui s'est engagé à siéger euh, dans sa famille politique, puisque même si euh, il n'est pas un socialiste encarté, voilà quelqu'un avec lequel nous cheminons ensemble depuis 20 ans, dans les victoires comme dans les défaites. Et il y a beaucoup de camarades socialistes encartés qui n'ont pas supporter les défaites, qui ont bien aimé le Parti socialiste dans les victoires, qui ont beaucoup moins aimé euh, le, les socialistes dans la, dans la défaite. Elie ne fait pas partie de, de, de cette catégorie-là, et donc c'est avec enthousiasme et avec une vraie volonté d'engagement partagé que nous irons en campagne avec lui pour maintenir la quatrième circonscription dans le giron de la gauche et dans le giron socialiste. L'objectif, il est clair pour le PS, c'est cas remporter ces élections législatives sur les quatre circonscriptions de, de la Guadeloupe. Pour finir, justement, aujourd'hui, c'est vraiment l'opposition à Emmanuel Macron, à son gouvernement, qui se, qui se dessine sur le flanc gauche de l'échiquier en Guadeloupe, et On voit déjà plus loin sur les autres échéances à venir. Vous n'empêcherez jamais les politiques de voir plus loin. Oui. Ce qui est important là, c'est d'offrir une, une, une vraie alternative aux électeurs. Ils ont fait un choix très clair. Ils ont rejeté Emmanuel Macron. Ils ont rejeté pas seulement Emmanuel Macron ses politiques et aussi ceux qui l'ont représenté ici. Aussi bien les services de l'État qui ont parfois envoyé euh, des, des, des serviteurs euh, très, très, euh, euh, comment dire, très durs avec notre, notre population, très durs avec euh, la situation dans laquelle on se trouve. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de bien expliquer que des macronistes, il y en a eu plein, plein de gens pour nous dire Macron c'est bon, prenez-en, vous allez voir, c'est une bonne solution pour le pays. On on voit aujourd'hui le résultat, on voit aujourd'hui le rejet que ça a provoqué, aujourd'hui il faut très clairement poursuivre le message et dire très clairement à ceux qui ont défendu Emmanuel Macron qu'on ne leur donnera pas une deuxième chance d'aller proposer des politiques qui sont contraires à l'intérêt de la Guadeloupe. Donc aujourd'hui, oui, nous défendons une, euh, une alternative, une politique alternative, et nous défendrons cet ancrage à gauche de la Guadeloupe avec des vraies solutions, je le rappelle, lutter contre pour le pouvoir d'achat, donner des services publics qui soient enfin à la hauteur de ce que la Guadeloupe mérite, parce que les transports, l'eau, les déchets, l'école, la santé... Il y a trop de choses qui vont mal en Guadeloupe. Il faut repenser la relation avec l'État, c'est la dernière question. Mais bien évidemment qu'il faut... Ouais. Qui, parce que globalement, envoyer des, des, des, des parlementaires qui sont tous du même bord, ça a peut-être du sens, mais ça n'est pas suffisant. Il faut des gens qui sont capables de travailler ensemble. Ils sont, faut capables de, il, faut, il faut avoir des, des parlementaires qui sont capables d'être à la fois dans la loyauté du camp politique auquel ils appartiennent, mais pas dans l'allégeance. Parce que l'allégeance, c'est la soumission, et la soumission, c'est être incapable de dire non quand votre gouvernement ou votre majorité vous impose des choses inacceptables. Et ce qui s'est passé depuis 5 ans, c'est ça. C'est qu'on a été dans l'allégeance, on a eu des parlementaires qui n'ont malheureusement pas suffisamment défendu la Guadeloupe, par exemple lorsque on supprimait les emplois aidés. Et là, vraiment, je ne dis pas qu'ils n'ont pas essayé. Je dis juste que face à un pouvoir brutal, parfois un pouvoir vertical, il faut envoyer des parlementaires qui soient à la fois capables de résister mais surtout qui portent une, un autre idéal et cet idéal c'est nous qui le portons collectivement avec les forces de la gauche rassemblées On vous remercie Olivier Nicolas vous l'avez compris chers téléspectateurs la fédération guadeloupéenne du parti socialiste engagée dans ces législatives pour ben, revoir refleurir les roses de ce parti merci de nous suivre sur ETV avec le reste de nos programmes une émission à retrouver vous le savez également sur le etv.gp, bonne soirée à vous